Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi bon, ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un île de frelon en asiatique avec piqûre sur client. En plus, c'est un enfant qui s'est fait piquer la main. Donc ça se passe, ça va, il a la main qui a gonflé, mais il va bien. Euh, donc il était dans un parpaing caché et euh, ben, il, a, il a fait de la vibration et il s'est fait avoir. Donc je vais vous montrer où il est placé et, euh, et après je m'habille et on traite ça. Donc vous voyez, on est là, dans un lotissement il y a le portail pour rentrer dans la maison. Et en fait, le nid, il, il est dans ses parpeines. Voilà, Exactement, je ne sais, sais pas où. D'après le client, il est sur le haut ou sur le deuxième. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller. Et après, on va lever le parpaing pour aller voir. Allez, la vidéo sera courte, pas longue, parce que c'est encore un petit nid à mon avis. Donc je m'habille et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat, on va aller voir ça. Allez, n'oubliez pas, il y a plein de, de liens dans la description, allez les voir, euh, ça, peut toujours, ça peut être toujours intéressant. Allez, on arrive au niveau des parpaings. Donc ça serait le premier ou le deuxième. il ah, n'y a pas grand chose d'accord il est juste là bon, on voit des... des frelons morts à mon avis soit ils ont mis un coup de mort mais ils me l'ont pas dit mais on va en mettre un coup de produit donc on regarde bien on voit qu'il y a déjà la deuxième galette que le parpaing est fait tout le long Rocky, hein, il a mis un coup de bombe parce que je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'activité. Euh, voilà donc bon bah, c'était une petite vidéo rapide. Je vais mettre un peu de poudre dans les autres parpaings pour faire de la prévention, pour éviter qu'il y ait des nids de guêpes ou d'autres nids de frelons qui viennent. Euh, voilà, bah, regardez, il y a un frelon qui est en train de me regarder. Il dit bonjour à la caméra. alors Tu veux dire un message à, à YouTube Bon, allez, Dédé, euh, j'ai demandé aux clients euh, pourquoi s'ils avaient mis un coup de bombe, ils m'ont dit non, non, ils n'avaient pas mis de coup de bombe. En fait, ils m'ont expliqué, c'est que quand le, le, le, leur, leur fils a, a voulu bouger un parpaing, en fait, il a attrapé le parpaing, et, euh, il a bougé et s'est fait piquer, en fait, à ce moment-là. Et a, du coup, il a relâché le parpaing. Donc, en fait, le parpaing était posé en sorte au niveau du, du trou en bas où il y avait le. Là, je vous, montre la, je vous montre la photo. En bas, là où il y a le nid, en fait, le, le trou il était placé. Il devait déborder en fait Et donc les frelons passaient, passaient par dessous Et l'effet qu'il ait bougé en fait Il a bouché toute l'entrée du nid en fait Donc tous les frelons sont retrouvés coincés Et euh, donc du coup euh, Parce qu'ils m'ont appelé 5 euh, jours après en fait 5 jours après la, la piqûre Donc du coup il euh, ben, y en a quelques-uns qui n'ont pas pu sortir Ils sont morts comme ça voilà. Mais il y avait d'autres frelons qui venaient autour Et qui venaient quand même de temps en temps autour du nid En fait ils se plaçaient dans les autres trous de parpaing Mais ils n'arrivaient pas à accéder au nid donc voilà pourquoi euh, il y a eu euh, autant de cadavres, comme vous voyez sur la photo. Et euh, voilà, donc euh, moi j'ai cru que c'était un coup de bombe, mais non, ils n'ont pas, pas eu ce mauvais réflexe d'avoir mis un coup de bombe. C'est juste qu'en reposant le parpaing, il a bouché l'entrée et les frelons se sont retrouvés coincés. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et moi je vous dis à très bientôt les Dédé. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelon Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.